Et Voilà, on a tout préparé. Donc, une petite quantité. Puis, mon morceau, je l'ai laissé sécher. Je l'ai croisé au couteau pour récupérer. Mais ça, il a encore tout utilisé. Voilà, après, je mets un petit peu au cou, je le ferme. Et voilà.